Salut on se on est parti, on est sur euh, European Airspace 4, toujours notre partie avec les Ottomans, on peut dézoomer beaucoup, beaucoup, beaucoup et on voit encore la tête de notre pays. Euh, C'est assez impressionnant, j'ai regardé un peu les statistiques de puissance et je me suis rendu compte que le Danemark avait créé la Scandinavie euh, via ce billet-là et qu'ils ont quasiment 100 000 hommes, c'est-à-dire le poids du Bengale, de l'Espagne et de, à ma grande surprise, siècle. Donc la Bohème, la France, je m'étendais pas un peu Via... Gara... Gara est vraiment très gros euh, les Pays-Bas aussi bon à savoir ça euh, je me disais que Mali avec un gros pays ça pourrait valoir la peine dont un gros pays qui est dans la coa contre moi comme ça ça les fait sortir et ils se retrouvent de mon côté euh, la bonne nouvelle c'est qu'on est donc ils se sont retirés on est vraiment très point d'avoir très près d'avoir relations diplomatiques plus une. Euh, donc dès que ce sera fait, je pense qu'on va choisir les SIAC. Ah ça je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque euh, fois. On va remettre la Pologne. Ça me rapporte des points, hein, c'est pas grave. Moldavie s'est retirée. Est-ce qu'ils sont dans une guerre? Oui. D'accord. Ah, ils sont en guerre avec la Moscovie. Euh, contre la Transoxiane. C'est la Transoxienne qui attaque. Moscovie s'est retiré. Oh ça c'est très intéressant euh, Du coup Du coup du coup du qu coup Qu'est-ce qu'on fait On s'approche de la Moscovie et on l'attaque hein. Je sais pas combien de temps ça va durer euh, Peut-être que je peux m'allier à Siak avant Je gagne 8 points par mois J'ai toujours plein de revendications sur la Moscovie, on est d'accord. Euh, pas mal, ouais. On de une revendication sur les deux gros pays indiens avec qui j'ai une frontière. Tougour, Delhi. Ah, ils commencent à tous partir, en fait. C'est une bonne nouvelle. On va quand même se trouver siak comme allié. Ça fera, un... Ça fera un gros poids de ce côté-là. Euh, Peut-être qu'ils pourront m'aider contre le Bengale Ou euh, je ne sais pas qui Il y avait tous ces pays là qui avaient rejoint aussi J'avais oublié Eux ils ont pas tellement de raison d'y être Franchement Je trouve qu'ils abusent un peu de s'y mettre euh, Mandchou, Ils sont pas très hauts il, il y a un nombre de pays assez limité Et très très haut La Lituanie et la Pologne à eux deux ils ont 120 000, à peu près autant que le Bengale euh, L'Angleterre, elle a beaucoup maintenant. Gênes, Ferrari. Oh Gênes, Ferrari, à eux deux, ils font 100 000 hommes aussi. Bon, ils ont une, des, une partie riche de l'Italie, mais ça représente plus que ce que je pensais. Donc, il faut vraiment que j'évite de les avoir dans la coa, ces deux-là. On toujours pas pris euh, Chypre. Alors, vert et bétail augmentent. Ok. C'est un noeud commercial qui doit jouer pas mal sur Alep. Euh... En termes de puissance provinciale, ah non c'est sigé par des rebelles depuis une éternité donc ça compte comme, comme du beurre, génial, ah, c'est bon pour moi qu'il y ait des rebelles ici depuis des années, euh, montez-vous, ouais je pense qu'on est placé pour la Moscovie, c'est le moment d'attaquer, il y aurait la Moldavie, est-ce qu'on n'achèverait pas la Moldavie euh, d'un même coup, je pense pas parce que c'est une petite province là-bas un peu compliquée à prendre. Euh, ça fait que la Moscovie va pouvoir tra traverser Chez moi euh, Qu'est-ce qu'on demande On a beaucoup de provinces à, à prendre J'avais pas réalisé euh, Je demanderais bien Glazov Gla Gla Je suis désolé, parfois je prononce trop trop vite Et, et ça donne un truc bizarre J'ai pas beaucoup d'armées dans le coin, pour dans le secteur Pour l'instant Ça arrive, j'ai cette armée là aussi Ça c'est une armée que j'ai rajoutée je crois Ah, tout le monde s'en va Ok, ah j'ai pas fait le Ok, tout le monde s'en va Tout le monde, tout le monde Là c'est la fin, quand ça part comme ça Ça part jusqu'au bout allez Alliance honorée Ah bah on va leur dédier une armée Euh, Tuque, euh, Laissons les avancer. Ils ont 25, 37 000 hommes à eux deux, 37 000 fantassins. À chaque fois que je regarde le nombre de fantassins, en me disant que la proportion avec les cavaliers euh, doit être très proche, euh, on va leur envoyer juste les canons et le général. Séparatistes au manet. Ça m'embête un peu, mais lui il a souvent des, des, des problèmes de séparatistes. Euh, Daily, j'ai des provinces à prendre, on va faire des revendications. Ah, du coup, maintenant les séparatistes, les, les particularistes moscovites osent traverser. Je sais pas trop pourquoi. Euh, et il me tombe dessus. C'est pas très grave. On va directement là. Toi va là. Je crois que j'ai revendiqué Pronsk. Ouais. Hop. Assurons-nous que la colonie soit finie. Rappelons ce cher monsieur et envoyons-le là-haut. Là-haut il y a un nœud commercial de Sibérie. Sibérie donc je contrôle 51 les Transoxian encore beaucoup, beaucoup probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance dans ce nœud là et que la transoxyane a beaucoup dans le seul débouché non, un des deux seuls débouchés, il y a aussi 15 ans voilà ça, ça tombe, on va aller aider de ce côté là fin du siège de Nijni Novgorod. Non, c'était pas eux que je voulais bouger particulièrement. C'est pas grave. On va, je sais ce qu'on va faire. On va couper eux. Je crois qu'il y a un si on clique avec ce bouton, voilà, ça sélectionne l'autre groupe. Un petit détail technique. J'ai fait clic euh, droit à la place de faire clic gauche. Bon, ils vont s'occuper de leur province là, qu'ils les libèrent ça m'importe très très peu ce qui me fait du score de guerre c'est l'effort l'objectif de guerre euh, les batailles mais là il n'y en a pas trop il faudra que j'évite d'avoir la Scandinavie et la Pologne dans la quoi mais à ce petit détail là on peut prendre beaucoup. On a leur capitale. J'ai pas autant de score de guerre que ce que je pensais. 80. Apparemment, les forts valent vraiment beaucoup. Euh, 80. Le tour est joué. J'ai envie de dire, est-ce que faut une paix à peu près 100 Alors, fabriquer une revendication. Est-ce qu'il y a des provinces dont j'ai besoin Je ne crois pas. Celle-là, elle est de l'autre côté. On va la revendiquer grâce à eux. Est-ce qu'on demande juste une petite province ou est-ce qu'on demande un chemin vers la côte On peut. Hein. De ce côté-là, on est arrivé presque jusqu'au bout. Euh, mettons fin à ce mouvement. Hop Ah c'est tombé ça. Ah c'est vrai qu'il y avait la. La Moldavie aussi. Euh, si je fais pas la guerre à la Pologne prochainement, la Hongrie va perdre tous ses ter... toutes ses revendications sur les territoires qui ne sont pas hongrois. C'est-à-dire ceux-là, plus beaucoup en fait peste quand même intéressant euh, c'est pas si grave alors qu'est ce que j'ai revendiqué ça ça on peut les voir là les territoires revendiqués on prend l'objectif de guerre province -là, cette province là celle là elle est très grosse oui euh, donc là on ne parle pas de coalition avec les autres Européens. Si je me décidais... Celle-là, je crois qu'elle est grosse aussi. Non, pas très grosse. Celle-là, elle est plus grosse. Celle-là aussi, d'ailleurs. Encore plus. On va faire un truc comme ça. Là, ça fait à peu près rien avec les autres Européens. En termes d'expansion agressive... Après tout, pourquoi ne pas se tailler nous-mêmes une frontière mmh, Moi je suis partant pour ça. Il y aurait. Bah, plus un. Il y a à peu près un point sur tout le monde, mais pas suffisamment sur la Scandinavie, la, la Pologne et la Lituanie. Donc. Euh... Allez, marché conclu. On leur laisse province à 15, 7, 5, 9. Et on se garde euh, le reste, c'est-à-dire euh, deux guerres, grosso modo. Sauf que ce, la transoxyane va prendre. Je pense qu'ils ne pas. Et j'avais pas attendu jusqu'à mai. C'est pas si grave, à mon avis. Euh... Qui est le suivant même look j'aimerais bien mais je suis pas sûr d'avoir euh, pas de trêve, non j'en ai encore une ouais. euh... Bahamani, Bengale ou Delhi on va dire, ou la Transoxiane parce que j'ai pas de trêve avec la Transoxiane si j'en ai une Bahamani c'est pas tout à fait fini euh... l'Autriche sinon ça pourrait être une idée, je sais pas à combien je suis sur pas tant que ça mais en même temps, 36, 45. Non, j'ai quand même pas mal. Je pourrais pas prendre grand chose si je faisais une guerre maintenant. Euh, si j'attaque un petit pays, genre Sindh. je sais pas exactement combien de gens sont impliqués. On va aller voir ça. Euh... Kafa, il est allié à darfour C'est pas très bon pour sa défense. Euh, le Yémen, je pourrais commencer à l'attaquer. Il est allié à Mombasa. C'est loin, c'est petit. J'ai juste pas de revendication. Si, j'en ai une, une là, une là. C'est les territoires qu'ils ont pris au Mamluk. Euh, dans les missions, j'aurais jamais de province pour le Yémen. Si, j'en aurais. Une fois que j'aurais conquis... Les, le Ejaz ça implique de réattaquer le Mamluk et de prendre deux provinces au Yémen donc peut-être qu'on peut continuer les revendications sur le Yémen quoi qu'il en soit on va redéplacer nos troupes côté indien que ce soit pour Bahamani, pour Delhi ou alors pour le Bengale. le Bengale, c'est la cible qui m'intéresse le plus j'ai beaucoup à faire sur eux et c'est ceux qui sont le plus à l'est, il faudrait que je relis mes terres et peut-être que je commence à prendre des provinces très très loin pour aller chercher dans le Landzone Gloire à nous, colonie auto-suffisante c'est celle-là en effet euh... Il est pas encore arrivé, mais a priori, la prochaine colonie, ce sera, je sais pas trop. Peut-être celle-là, là, il y a encore un trou. En même temps, c'est une province que je risque pas de me faire piquer, contrairement à euh, celle-là, peut-être, à la limite. Celle-ci, celle ces provinces-là, celle elles sont vraiment, vraiment safe. Parce que tu que quelqu'un arrive à coloniser la côte et vienne jusqu'à l'intérieur des terres faut que j'avance, donc ça m'intéresse d'avoir celle-là surtout, euh, on va s'installer là je sais pas si, ah par exemple celle-là elle est moins dure à coloniser ah, je peux prendre celle-là sinon non j'ai pas encore celle-là en complètement légitime, donc j'ai pas le chemin euh... hop, la dernière province est légitimée en voyant une petite armée de plus de toute façon j'ai pas vraiment intérêt à laisser les troupes là-bas prochaine guerre avec la Moscovie sera dans un moment. C'est des grosses provinces ces deux là Je suis content, je me suis fait ma frontière sans avoir trop d'expansion agressive, mais en en ayant quand même un paquet. Il faut que j'ai de l'expansion agressive quand même un petit peu pour pouvoir la perdre, sinon. Euh peut aussi passer des années sans avoir d'expansion agressive mais ça me paraît moins intéressant euh, Bahamani j'ai de quoi faire des revendications encore euh, j'en ai une sur Sind, Sind il est allié au Bengal il est allié à Bahamani c'est pas grave on va probablement prendre Bahamani et Bengal à la fois euh... Et on va dire qu'on va régler le compte de Sindh très rapidement Et l'annexer Et régler le compte de Bahamani en même temps Je pense Kalinja Vianagara, indépendance garantie Delhi, indépendance garantie par le bengal Gujarat, Ali Delhi. Ah j'ai une armée là où. la Moscovie vous avez toujours pas l'accès ah ça se tasse un peu trop par ici j'ai une alliance à offrir à Siac moi je suis épaté qu'il soit si fort hein. 100 000 hommes même rang que le... enfin le Bengale ils sont quand même beaucoup plus haut mais à peu près le même rang que le Bengale que l'Espagne et tout ils vont peut-être m'appeler dans des guerres bêtes de ce côté là mais disons que ça vaut l'investissement ils ont pas de province de, de soi donc il n'y a pas de risque que j'aille jusqu'à les affronter eux en revanche ils pourraient m'aider contre eux, le Lanzang avec lequel ils ont presque une frontière commune euh, et puis de façon générale ils augmentent euh, ma puissance ah Là, je dirais que la Scandinavie attaque la Moscovie dans la conquête -la -la -la, et la Pologne suit dans la même guerre c'est ce que je voulais savoir Donc, bah, ils vont probablement prendre les 4 dernières que je leur ai laissées et après ce sera fini ah il faut que je prenne euh... Relation diplomatique plus une C'est super Ah oh mince ça prend 50 jours Pour aller jusque là bas <rire> C'est long Et en plus ils sont Sunnites je pense Ouais Et ils ont fait des conquêtes euh, Sur Brunei Brunei qui était allé au Mamelouk. Petit rappel Il y a beaucoup de portugais dans le coin et beaucoup de néerlandais beaucoup de colonies libres donc je vais me concentrer sur euh, le nord de l'Afrique et euh, quand on y sera le, le j'ai dit le nord de l'Afrique le nord de l'Asie la Sibérie et quand on y sera on, on s'occupera probablement aussi de, des territoires euh, internes à l'Afrique j'ai beaucoup de sous il n'y a pas d'institution pour l'instant, on attend les lumières et l'industrialisation. Waouh, on avait des très bons bâtiments. Souvent le cas avec les premiers de la série. Je crois que j'avais des bons bâtiments commerciaux à faire. Bon, là, j'ai plus de soupe. On va s'arrêter. <rire> oh, ils ont 31 000 hommes coincés sur cette province-là. La guerre va être très longue, ça, ça, ça, ça je m'en contrefie. Enfin au contraire, ça me plaît que la guerre soit très longue, ça va les fatiguer et tout. Euh, J'ai envoyé mes, mon colonisateur, alors il est arrivé là-bas. Envoyons-le ici. Et ajoutons cette province. Tant que nœud commercial de Sibérie. Ah, il y en a d'autres apparemment que je peux ajouter. 54% du nœud de Sibérie. 59. Euh. De toute façon, euh, le nœud de Sibérie, euh, la Transoxiane, elle fait comme. Enfin. La Transoxiane est la seule à tirer, je crois, et elle tire vers Samarkand plutôt que Kazan. D'ailleurs j'ai laissé Nijni Novgorod. Euh, la Russie, c'est une très grosse province, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que ça donne sur notre dépassement de capacité de gouvernance on a toujours des bons malus et la prochaine tech administrative qui fait changer ça c'est la 24 donc c'est dans très longtemps là c'est des provinces aussi très tolérées dans mon empire 6, je la montrerai bien Célistre est dans le même euh, proximité de Constantine. Voilà, c'est des marais ça Terres arables Tolé... Enfin, Culture acceptée Montons, montons les réserves Du coup ça va me faire Deux Nouveaux bâtiments à faire On va économiser un peu les sous quand même Ah je voulais attaquer, j'ai beaucoup traîné Bengale est en guerre face à Gujarat dans la conquête Sind de Gujarat. Là ah, le Siac se mènerait, se joind joindrait à nous. Tombons-leur dessus. On la stratégie, focus euh, le bleu clair, On va faire un long détour, conflit intérieur c'est le Jin, un fort qui est tombé très très très très vite. On les achever, enfin leur prendre tout le contrôle. Il ah, y a beaucoup beaucoup de troupes du Bengal, par contre, faut que je sache me méfier suffisamment. Euh, Peut-être que ces deux armées peuvent aller là-bas. Peur que ce soit pas suffisant pour faire le poids. C'est déjà ça de près. Sinon, il y a une grosse armée là. Vous oh, allez aider là-bas. S'il nous attaque, on sera mal. Fin du siège. Oh, J'ai deux, deux armées, une de trop. On les attrape, paraît-il. Voilà. C'est très bien. Oula, là, là, il y aurait un combat. On va l'éviter. revanche, une fois que cette armée arrive, on va prendre le combat en cablerie. de marin on plus grave fin de ce siège là on peut passer à la capitale prennent combien moins 30 ça ça tombe ça tombe très très vite très très bien j'ai encore beaucoup de troupes de ce côté là mort au conseil je me fais 100 du cas en guerre ça c'est fort Euh Hop, voilà rassemblons tous les trois toi aussi écrabouillent même à quantité égale des grosses différences de qualité de nos armées la mienne qui est très qualitative là on gagne, ils ont pas. De enfin, ils ont un général plus sûr et tout, on gagne quand même ils sont en train de tenter de se refaire une armée empêchons les comme on peut leur capitale. Il n'est pas exclu que je me fasse prendre mes armées quelque part à peu près par surprise. Alors, est-ce qu'il leur reste, ne serait-ce qu'une... Province de soi. On va faire autrement. Est-ce que je contrôle toutes les provinces Ouais, il y en a tellement peu. Toutes sauf celle du Villanagra. Euh... Alors c'est le bon moment pour te rendre. Donne-moi ces deux provinces-là si je les ai revendiquées. C'est des provinces très grosses. Non, c'est juste ça fait vite beaucoup de score. Euh... Je ne vois pas le type du sud, Alors là il voudrait plus, là il veut bien, plus une toute petite, c'est déjà des toutes petites que je demande en plus, c'est pas grave. On a coupé l'un dans deux si je fais ça. ici on lui demandait d'oublier le bengal. Il veut pas pour l'instant mais il voudra bientôt. A mon avis ça vaut plus qu'une province de plus que de demander d'oublier le bengal. 99, 96, ça s'approche, ça s'approche doucement mais sûrement. On n'a pas le passage chez Delhi, ça m'intéresse, ça m'avantage aussi. Je me demande si il n'y a pas une petite armée par là. Si vous voulez pas vous rendre, ben on vous écrabouille votre armée une fois de plus, et après vous voudrez bien vous rendre. Bon allez, arrêtons de chipoter. J'avais pas du tout regardé. De toute façon, on a bientôt fini nos légitimisations. Mais... Voilà, ceux qui par hasard sont passés en drapeau noir seront bientôt à nouveau prêts. Se relancer à la bataille puisqu'ils vont passer par mes provinces. perdu le casus belli, conquête. alors attends que j'ai fini de légitimer. Oh, j'ai gagné un marchand. Chouette. Euh, Est-ce qu'on ne tirerait pas par là par exemple Transfert de puissance vers le Lahore. On a beaucoup de points sur le Lahore, pas, pas toutes nos provinces. Jeune pour... Voilà une bonne série de provinces légitimes. Toi, ça fait plusieurs euh, mois que tu es complètement assigé et tu l'as compris. Bien. Ah, Siak occupe de son côté. C'est un meilleur allié que ce que j'imaginais. Et si le Langzhang commence à prendre des provinces à la l'Ayutthaya, ils auront une frontière commune. Et on se chargera d'eux. Voilà, enfin, je peux leur tomber dessus, je sais pas exactement qui est-ce que j'attrape. Euh, en colline. Ah, on les loupe plus ou moins. C'est pas eux que je voulais, quoi. Euh, attendons ici. Ah, il m'échappe. Pas grave. Je voulais regrouper. C'est fait. Ça fait un vrai front. Avec toutes les armées que j'ai. on attrape un groupe, c'est pas le bon mais ils reviennent sur moi on va aider avec eux on va peut-être croiser du monde par contre bon, on va carrément croiser du monde soutenons nos voisins du sud nickel, c'est une victoire écrabouillante si je peux dire, est-ce que on ne ferait pas la paix maintenant. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup pousser Je ne pense pas. Euh, de quoi ai-je besoin après Celle-là, elle vaut 51. Celle-là, 34. Ok. Cette province-là, cette province-là. Celle-là, j'ai une revendication. Et là, on relie nos terres. Est-ce que j'ai d'autres revendications Ouais, cette province-là. Ça, ça me convient. Euh, ça fait quasiment 100, donc il faut continuer la guerre. Ah, si on part là, on y va aussi. Ouais. Ah, ils arrivent à se replier plus loin là. Je sais pas où. qui est arrivé jusqu'à nous euh, il se replie par là je sais pas où exactement par là finalement ah, jusque là Ouh, par contre on n'a pas exactement le nombre nécessaire on est arrivé à temps il y a un fort là-haut peut-être que je devrais le prendre Fortune passe pas et Bengale, ils sont prêts à signer. Le truc, c'est que moi j'aimerais signer dans très longtemps, ou alors euh, je prends moins. J'ai pas de quoi me faire un vassal, quoi que ce soit. Euh, L'avantage, si je prends tout ça, c'est que je prends toutes les provinces sur celle-là. Et que ça me relie mes deux territoires. Si je commence à prendre moins, je pourrais prendre 100 en moins. C'est pas très nécessaire. Si je prends moins, je suis plus relié. En fait, je peux faire un, un reliement comme ça, sinon. Ah là, ça fait 60. Et... Mais j'ai besoin de cette province-là. Pire, je prends 75 et on verra si jamais c'est si grave. On va voir si j'ai des... des soutiens aux rebelles ou pas. Ah, j'ai pas les points qu'il faut. Ça va arriver, ça. Alors... Euh, Est-ce qu'on enchaîne avec Delhi Pourquoi pas. On va prendre... Euh, euh, euh, euh, cette province, je la verrai bien dans mon pays. Beaucoup de provinces commerciales en plus, euh, c'est celle-là que je souhaiterais le plus. Donc, Delhi et celle-là. Et vu que je vais en avoir pour euh, trois ans pour légitimer, on a le temps de faire une petite pause. Économie. <rire> On s'en fait des sous Darkfour et Encore euh, Peut-être que je pourrais attaquer le Yémen Et donner les provinces à Dawassir En même temps En même temps Faut quand même que j'envoie mes troupes Mais sur le principe Pourquoi pas en même temps On a vu là j'avais Beaucoup plus d'armées que nécessaire Envoyons des armées du côté du Yémen. Il garantit le même C'est déjà une bonne raison pour l'attaquer. Et comme je l'ai donné à la j'ai pas besoin de points, pas, ça va pas me donner de surexpansion. Donc finir la guerre, enfin euh, faire une guerre en parallèle de mes autres qui me coûte beaucoup de surexpansion, ça vaut sûrement la peine. Et plus peut-être que je prendrai quand même ces deux petites provinces pour moi. Euh, je sais pas s'il faut que je les contrôle en propre ou pas. Conquérir le Hedjaz ou ses dépendances sont tributaires. Non tributaire. Il y a des guerres en Europe. J'ai cru que la Poméranie était impliquée. C'est pas ça la Poméranie. Enfin, je me doutais qu'il y avait l'Autriche dans le lot. L'Autriche défenseur face à Landsburg dans la conquête. Landsurt, c'est ça? Et il attaque Ingolstadt. Un petit pays, d'accord. Et l'Autriche euh, est intervenue. Euh... Il a deux guerres, lui. Dans une contre les Pays-Bas, qui, par contre, implique la Bohème. Parce que la Bohème est alliée à, la... à Poméranie, Thuringe et Croatie. Des petits pays. est complètement enclavé entre moi et mon vassal C'est pas vraiment un, un adversaire qui risque d'entraîner la bohème euh, dans de nombreuses guerres un, je dis un adversaire, un allié Qui risque d'entraîner la bohème dans de nombreuses guerres euh, Comment ça avance sur nos de province Parfois ah, j'hésite à regarder en me disant si ça a pas assez avancé Ouais je suis toujours pas à 500 hein. Par contre, province de soie ça, normalement, ça avance aussi. Alors, en voyant une armée de ce côté... Je peux pas passer sur le Dao ici. Si je devais cliquer chez les Ottomans sans faire attention. Et vous C'est à moi, Luke Non. C'est de ma couleur, hein. franchement. Ils abusent d'avoir fait un autre peuple de la même couleur que moi. Non. Ils ont sûrement du mal à trouver toutes les couleurs... Euh... D'accord. En c'est ma première réaction c'est il nous faut de meilleurs fouets. C'est peut-être pas bon signe. Alors, on va activer le fort je sais pas si ça jouera beaucoup. Ils sont toujours dans leur guerre contre la Moscovie. Pauvre malheureux. Au bout d'un moment, je pense que la Moscovie va lâcher un je suis complètement vaincu et elle aura raison. Euh, pas besoin d'une très grosse armée. Voyons juste celle-là. Pour aider les Hongrois. Euh, N'allons pas jusque là-bas au cas où. 35. J'ai entendu que si le mariage était rompu, S'ils veulent m'envoyer un diplomate, ça m'arrange. Décision loi sur le papisme, c'est parce que ça a changé de dirigeant compte tenu de notre réputation nos voisins nous considèrent comme l'incarnation du mal et n'aspirent qu'à notre ruine des conspirateurs, sympathisants, des séparatistes répandent des mensonges et font souffler le vent de rébellion en oufa ah c'est bien ça, sympathie pour les séparatistes Eh bien ce n'est qu'un désagrément mineur et si ça se termine en rébellion, je serai... Euh, je n'aurais qu'à m'en soucier à, souci à moi-même c'est moi qui me suis dit je vais pouvoir passer le niveau de surexpansion peut-être que ça fait pas d'effet dans les provinces que je ne contrôle pas légitimement ou alors euh, juste dans les provinces de compagnie commerciales. ce qui représente quand même un score très très important de mon, de mon pays la majorité de mon pays est en compagnie commerciale donc si ça se trouve je suis plus ou moins protégé comme ça Personne dans le Tunis et puis j'ai déjà donné Goldaden. Euh, j'ai pas tout donné à la compagnie commerciale. Ah ouais, faut pas que ça arrive partout par contre. Oh, sur une d'or. D'ailleurs la mine d'or, j'ai pas l'impression qu'elle rapporte beaucoup euh, par rapport à. Non, il faudrait que la province soit légitime pour qu'elle me rapporte beaucoup. Ils me l'ont envoyé. Si je prends la tech, je vais commencer à avoir de, des malus en corruption. Il y a beaucoup de corruption. On va lutter plus activement. Euh, Laissons-les faire. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah, je peux pas vous euh, donner l'autonomie dans les provinces. Je ne contrôle pas légitimement. C'est dommage pour moi. Allez, c'est le bon moment d'attaquer Delhi. J'ai des réserves de sous. Continuons à lutter contre la corruption activement. Euh, et le Yémen, je ferais bien quelques revendications. Ou alors, euh, on attaque comme ça et puis voilà. J'ai que deux armées pour l'instant, trois avec celle-là. Elle est pas super bien placée. Bougeons là. C'est une province de territoire sauvage, c'est pour ça que ça refusait de d'envoyer mes troupes là-bas. Dianagara. C'est le moment de revendiquer les territoires chez lui. Le Bengal. On pourrait recommencer. Ouais, on va recommencer d'ailleurs. Ah il aura quoi contre moi? Non. De la coalition de Dang. Il y a des gens qui sont dans la quoi contre lui. Eh bien, qu'il aurait cru alors qu'il se fait dévorer par moi. Il me faut probablement un marchand sur le Bengal aussi pour euh, tirer côté euh, Badoab, mais j'ai tellement peu de puissance dans ce nœud que ça m'a pas l'air super utile. Alors que ici j'ai beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je voulais éviter de dépasser ma surexpansion à plus de 100 sympathie pour les rambelles après une fois que ma surexpansion sera partie je serai à nouveau à zéro. mais je tourne à peu près toujours à beaucoup de surexpansion en pourcentage soulèvement moscovie, oulala là là. ça m'embête ça mon armée est toujours pas arrivée, j'espère que je l'ai pas déviée elle est là ils vont de la capitale. Oh, Venise débarque pour s'occuper de ces fanatiques réformés. Je n'y croyais plus. Allez, encore un petit paquet. On va d'abord attendre que ça se calme niveau... Ça, je prendrai pas, a priori. On va attendre que... Oh, ils sont en train de synchroniser toujours, hein faut vraiment qu'on récupère la capitale pour euh, annuler leur puissance. Et mince, des séparatistes. Ça, ça fait tellement longtemps que j'en avais pas eu. On va envoyer cette armée. Je pense qu'elle sera suffisante. J'espère qu'ils vont avoir l'idée de passer de l'autre côté et de se faire shooter par la Lituanie et la Pologne. Non, oh, j'ai une armée avec personne ici. Si. ah il y aura encore le Bengale. il redemande euh, j'hésite à attaquer du coup quelqu'un d'autre que Delhi je pourrais acheter achever l'Afghanistan si j'avais des revendications la Transoxiane on a toujours une trêve le Yémen j'ai des troupes sinon on peut attaquer le Yémen et je peux prendre certaines provinces, de ce côté-là par exemple. Pas celle-là, elle est très développée. Allez, c'est parti Sinon, on va réattaquer avec le Bengal dans la guerre. Hein. C'est pas si grave, j'ai beaucoup de troupes, on les réoccupe, on reprend quelques provinces. Ouais, j'ai des séparatistes qui je sais. Ah, ils ont réussi à reprendre, mais ils osent pas attaquer. Si je leur cède l'accès militaire, ils vont pas me tuer les rebelles. Je pense qu'ils vont les éviter. Mais bon, on peut essayer. Parce que pas vraiment d'intérêt à ce qu'ils fassent une paix blanche. Euh, mais ils refusent l'accès militaire maintenant. <rire> D'accord, ils ont pas conscience qu'ils sont en guerre contre la Moscovie, qu'ils ont vraiment besoin de l'accès militaire. Euh... Attaquons, dé... Attaquons Delhi Même s'il y a le Bengale. Il y aura Nagor et Garwal Nagor Et Garwal J'ai attaqué pour Delhi Là il y a une fortification sur une province peu développée ça me surprend on retourne sur les forts ah bah ça me bonne quoi faut dire que je suis en guerre contre beaucoup de monde oh ils sont 47 000 j'aurais peut-être dû passer de l'autre côté avec eux on va faire ça on va aller de l'autre côté Marrakech, Zazo on va prendre l'attaque militaire Si ça effraie un peu mes adversaires, ça vaut la peine. Ouh la défaite J'ai pas fait gaffe et ils ont réussi à me dépasser en nombre. Gloire à nous. C'est juste les mortiers, on va les monter. Euh, vous, on a compris est-ce que je peux aller jusqu'ici ouais. oh, Ils sont très très nombreux en fait. Yémen occupe. Oui on commence à m'assiéger du coup. Euh, je sais même plus pourquoi j'ai attaqué le Yémen. Défenseur face à notamment dans la conquête ottomane de Jeddah. Nickel, je la contrôle. Ça demande un détour monstre On va éviter Nickel Vous vous allez là Et vous vous allez par là oh, ils sont 100 000 Non il faut qu'on reste tous groupés euh, Au même endroit à peu près Wouah mon dieu Vous avez vu ça 4 4 5 4 Il arrive le fort tombe normalement Le fort est tombé on a 55 000, pas tout à fait suffisamment pour affronter n'importe quelle de leurs armées. mais a des petits paquets de 10 000, je refais mon déjeuner. Ça va peut-être taper fort, Oh non, pas vraiment. Enfin, fort contre eux, mais. On les attrape en prairie. Après le 30 juillet. Ah, désolé, mon héritier il est vraiment trop trop bon. Hein. Ça va piquer pour vous, mais c'est comme ça. Euh, vous accrochez pas, accrochez-vous plutôt aux armées qui sont déjà en place. Ou alors, euh, je peux pas aller jusqu'à Aden. Ici, si, on a un fort qui est tombé. Il reste là. Je croyais qu'on attrapait les délits. Ça, c'est tombé. Ah, on peut pas passer, je sais pas par où ils sont passés trop. Hein. Moins de morale. Euh, C'est largement l'heure de s'arrêter. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur ce, cette même série.